et à toutes. Bonjour Romaric, tu m'entends Oui, tout bon. Bonjour à tous, bonjour à toi. Comment tu vas Bien, bien. Une belle journée qui s'annonce et un beau programme. Tu es prêt pour cette première conférence Prêt. J'ai pris mes trois cafés du matin. <rire> Parfait. Alors, euh, chers participants, chers participantes, euh, membres de la FUP, euh, je vous présente Romaric Grigon. Euh, Romaric est un consultant PHP. Il est, spéciali il est spécialisé dans l'architecture logicielle et il s'intéresse particulièrement au DDD, le Domain-Driven Design. Ce qui l'amène à sa conférence d'aujourd'hui, pendant laquelle il va nous parler de service, une notion assez courante dans les frameworks actuels, parfois bien, mais parfois mal utilisée. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Romaric Derrigo. Rebonjour à tous. Merci pour cette introduction. J'ai l'honneur et peut-être la lourde tâche euh, dès ce matin pour la première non-conférence de rentrer vraiment sur une notion assez compliquée, ce que c'est un service. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est, ce que ce n'est pas. Et surtout, on va essayer d'aller dans des choses très concrètes, très utiles, tous les jours pour le développement, comment écrire de meilleurs services, comment mieux les utiliser, et quelles sont les choses à ne pas faire, sinon vous risquez de vous mordre les doigts. Et je le fais. Alors, j'ai déjà eu droit à une présentation, merci. Euh, je rajouterais juste que je travaille dans le web depuis maintenant une grosse douzaine d'années, un petit peu plus. Actuellement, je travaille à Lausanne, en Suisse, à la CIT. Et pendant longtemps, et même encore occasionnellement en consultant, en freelance, j'ai fait des audits, du coaching, parfois un petit peu de lead. Ce qui m'a permis de voir beaucoup beaucoup de projets et aussi d'apprendre beaucoup, de manière différente de faire ou de ne pas faire. Pour commencer, je vous propose d'essayer de se mettre d'accord sur de quoi on va parler. On peut faire rapide, on ne va pas rentrer dans les détails académiques. Je commence tout de suite par ma définition. Il y a un collègue, un lundi matin, je pense à 8h avant mon café, il m'a demandé est-ce que c'est un service. Puis moi, il me dit, un service, ouais, c'est un truc. Puis il fait quelque chose. C'est plutôt complet, parce que sinon on n'aurait pas un service. Et la chose qui m'a répondu, mais dans ce cas-là, un service, tu dire, c'est comme un web service. Et puis, on va trouver ce concept, et cette image un petit peu rétro de, voilà, le client envoie une requête HTTP et puis le serveur, il répond avec la météo. Ah, en fait, le concept d'un service, il est un petit peu similaire. Euh, on n'est pas sur un web service, on est sur une classe PHP. Euh, je vais me mettre... Pour toute cette présentation, dans le cadre de la programmation orientée objet, je pense que c'était assez clair qu'on allait aller dedans dès le début. On pourrait parler, les services existent dans d'autres cadres. Euh, ça peut être un singleton, une variable globale, une fonction. Dans d'autres types de programmation, on va se mettre en PO, on est d'accord, on va faire simple. Ensuite, ça implique d'avoir de l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, le concept en lui-même est assez simple. Euh, vous avez cet exemple de code. J'ai un translator, mon mailer, je lui injecte la dépendance qui est le translator. À partir du moment où on fait cette injection de dépendance, ça va être un petit peu lourd à orchestrer tout ça. Donc, généralement, on va chercher un conteneur. J'ai mis un article qui date de 2009. Le Fabien Potentier qui commençait à parler de conteneur à l'époque de Symfony 1, et ensuite c'est vraiment devenu très fort avec Symfony 2. Le conteneur, service conteneur, c'est un pattern qui est devenu très courant dans la plupart des frameworks. Et un service conteneur, le nom le dit, il gère des services. Un service, au final, c'est une classe PHP. Alors, cette classe, à quoi cela la faire On pourrait juste faire une fonction globale. Pour euh, lister quelques cas, euh, j'ai mis un code où on envoie un email avec la fonction, la primitive de PHP, mail, puis on voit tout de suite qu'à chaque envoi d'email, c'est assez lourd, on se répète. Ah, premier usage de l'extérieur, à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est un service, je vous dirais, ça sert à ne pas se répéter comme ça je fais mon mailer vous avez le code en haut à droite et puis après je peux juste appeler ce service et puis je ne vais pas reprendre la doc de PHP à chaque fois pour penser par exemple à ses content type. un service c'est un composant que l'on peut réutiliser ce composant c'est aussi une abstraction ça permet de rendre quelque chose plus simple Toujours ce même exemple du mailer. Imaginons que je vais envoyer un email avec du contenu HTML et puis du contenu de texte. On fait à peu près tous, très régulièrement. Ça commence à devenir un petit peu costaud. Il faut gérer différents content types, un multipart message. Donc, toute cette logique, je peux la mettre dans mon service. Ce composant, du coup, il offre une abstraction. Et puis, j'ai juste une jolie petite fonction send qui est pratique à utiliser à laquelle je peux le contenu de texte le contenu html, mon email est envoyé, je n'ai pas à me souvenir de la bonne dérive de comment la calculer. Puisqu'on a fait ce composant, cette abstraction, on peut commencer à l'enrichir. Par exemple, dedans, on peut mettre des règles. Dans mon exemple, j'ai pris le fait de vérifier que l'email n'est pas vide et bien une adresse email valide. Avec la fonction de base de PHP, un truc très évolué. Et bien, du coup, un service, ça peut servir à systématiser, français, systématiser des règles, à toujours les appliquer. Et comme ça, partout dans notre code, on utilise les mêmes règles. Il n'y a pas un endroit où on vérifie que l'adresse email n'est pas vide et puis il y a un endroit où on a oublié. Puisqu'on a un composant, cela rend les tests unitaires possibles. En d'autres mots, pour aller dans un exemple, j'ai pris un inscription service qui envoie un email. Bah, si cette inscription service il envoie un email avec la fonction mail de PHP, on ne peut rien tester, parce que c'est directement la fonction, le langage, qui a appelé. Tandis que si je découpe mon inscription service et la dépendance mail, dans ce cas-là, dans le test, qui est le bout de code en bas, alors, je vais pouvoir moquer, c'est un exemple avec PHP Unit, je vais pouvoir moquer mon mailer, l'injecter, et puis vérifier que l'inscription envoie bien le mail, euh, dans, même s'il y a des conditions un petit peu compliquées dans ce service d'inscription. Les tests, c'est quelque chose dont on va reparler un petit peu, c'est quelque chose à garder en tête. Enfin, la, je pense la première raison, pour laquelle beaucoup de monde, y compris peut-être moi, ont écrit leur premier, leur premier service, c'est parce que le framework nous y oblige. Quand on utilise un framework, alors là j'ai fait un exemple avec Symfony, mais on pourra aussi mentionner uh, Coordinator, en 4, Laravel, etc. Quasiment tous tes services dans le framework, parce que le principe du framework, c'est qu'il appelle votre code. Et donc, pour que, euh, il appelle des services de votre code. Donc là, j'ai un exemple avec Symfony, avec euh, un service qui est appelé à chaque requête. Alors, maintenant qu'on a vu ces quelques exemples, on peut revenir à une définition un petit peu plus riche. Un service, c'est un objet qui fait une opération complexe. Je vous propose de retenir celle-ci. On retrouve en gros l'idée que l'on fait. On est dans l'action, on n'est pas dans les données. On... Opération complète. Donc en fait, on abstrait, on pourrait dire on orchestre des choses qui se passent en dessous qui sont un petit peu plus euh, compliquées. Donc on rend leur usage plus simple. Puis aussi, comme si on peut orchestrer entre différents composants. Après la définition, je vous propose d'avoir l'adresse ce qu'un service n'est pas. Et en fait, l'inverse est un petit peu plus difficile à définir. Je vous ai dit que souvent on faisait des services dans un framework. Et bien en fait, souvent dans les frameworks, quasiment tous tes services. J'ai un exemple de code là qui vient de Symfony, qui est un peu la configuration par défaut. J'ai pris dans l'application Symfony Demo config servicexml et eh ben en fait on voit qu'on a une, um, un globe qui va choper tout ce qui est dans SRC les dossiers ou en code qui quasiment tout dans SRC et l'enregistre en tant que service automatiquement il n'y a que quelques places spécifiques qui viennent du framework ou des cas auxquels on va s'intéresser qui ne sont pas services dans ces quelques exceptions le plus gros c'est les classes qui contiennent les données. On l'a vu sur l'exemple précédent, je n'ai peut-être pas laissé le code assez longtemps, vous avez euh, Entity, qui n'est pas service. Donc Entity avec Symfony, avec Doctrine ORM, c'est vraiment les classes qui sont issues de la base de données. Globalement, les entités, au concept d'architecture, et puis les value objects ne sont pas des services. Quand il y a des données euh, qui peuvent changer, qui sont à nous, ce n'est pas des services. Dans certains frameworks, euh, on a des euh, helpers ou utils. Alors, euh, sur certains, c'est un peu passé de mode. Euh, sur d'autres, c'est implémenté un peu différemment. Par exemple, dans Laravel, vous avez quand même ce concept de helpers. Là, j'ai pris un exemple avec euh, Laravel Illuminate. Vous avez euh, la classe STR. Donc, il n'y a que des méthodes statiques que vous pouvez appeler pour, euh, un, comme un helper. Euh, ça, ce n'est pas un service. C'est une classe statique. Et puis, la dernière exception qui est un petit peu plus compliquée, c'est les points d'entrée. Euh, c'est le main, si on parlait de C. Euh, c'est le index.php dans une application, Laravel, Symfony Coordinator. Là, le point d'entrée, ce n'est pas un service, parce qu'en fait, c'est lui qui va démarrer tout le reste et après, qui rend les services. Pour finir cette partie, euh, je voulais parler d'un cas un petit peu particulier. Parfois, c'est bien pratique d'avoir quelque chose de global dans notre application. Par exemple, si vous développez une boutique en ligne, d'avoir un panier global ou dans, dans du web, tout simplement, d'avoir la requête HTTP. Alors, tous ces frameworks, par défaut, ils vont faire que les services sont euh, des services singletons. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule instance. Selon les frameworks, Angular appelle ça des services Angleton, dans Symfony c'est shared service, c'est un peu la même chose sur la Ravel. Alors, ma carte, mon exemple de code qui est à gauche, il n'y aura qu'un seul panier. Alors, c'est super pratique parce que dans une boutique en ligne, généralement on veut qu'un seul panier pour la personne, pour le petit icône en haut à droite, et les frameworks garantissent l'unicité Généralement, ils le font pour des raisons de performance de base. C'est bien de garder en tête que c'est une garantie du framework que parfois ça casse. Ça m'est déjà arrivé dans les projets. Euh, et que ce n'est pas la seule approche. Une autre approche, j'ai pris l'exemple de droite. Dans Symfony pour la requête, vraiment dans le cœur de Symfony, ils ont découpé la requête HTTP et la Request Stack. Donc Request Stack, c'est un service qui permet de récupérer la requête, qui, elle, du coup, n'est pas un service, C'est juste un data object, une donnée, comme je mentionnais avant. On va passer maintenant à un retour d'expérience. Malheureusement, d'une mauvaise expérience. Imaginons un projet qui démarre, on doit gérer des comptes utilisateurs. Donc, tout au début du projet, quelqu'un dans la crypte crée un User Account Manager. Et puis au début, ça permet de créer un utilisateur parce que ben, contre l'objet, on a email, password, il y a un peu de logique. Après l'inscription, il y a une confirmation. Et puis en fait, la personne peut fermer son compte, elle peut changer son mot de passe. Au bout d'un moment, quelqu'un vient mettre une petite surcouche dans la base de données. Donc dans mon exemple, c'est find, find by email. En fait, on a ce service manager qui grossit, qui, grossit, qui fait plein de choses. Et puis si on regarde le constructeur par exemple, on voit que le nombre de dépendances commence à augmenter. Là on en a 4, et je vais vous montrer un bout de code sur lequel j'ai travaillé. On ne peut même plus compter les dépendances, euh, il accédait directement au conteneur. On est à 400 lignes et on avait une dizaine de classes du genre. De faire un service très générique, ben, on arrive très vite, à un gros plat de spaghetti. truc qui est lourd, qui est énorme il fait plein de choses alors du coup, ça devient difficilement lisible euh, on a plein de méthodes on ne sait pas laquelle appeler exactement donc on doit modifier une méthode on ne sait pas exactement où aller naviguer dedans est compliqué il y a plein de dépendances 15, 20 au bout d'un moment, on passe le conteneur on ne peut plus le tester parce que de moquer 15 dépendances, ça commence à être très lourd dans un test unitaire, et puis de moquer le conteneur, c'est juste impossible. En fait, derrière, ça correspond à l'antipattern du God Object, un service qui fait trop. Et c'est quelque chose, on démarre et on sait dans le temps que ça va exploser. Alors, la solution que je vous propose pour essayer de ne pas partir sur cette pente glissante, c'est d'appliquer le principe de responsabilité unique. Ce principe, il nous dit qu'une classe doit s'occuper que d'une seule chose. La définition académique un petit peu abstraite, c'est une seule raison de changer. Euh, derrière, en d'autres mots, l'idée c'est diviser pour mieux régner. Ce sera plus simple d'avoir des petits services qui sont spécialisés plutôt que d'avoir un gros service qui fait tout et puis ben, un projet au bout d'un an ou deux, il y a de plus en plus de choses à faire donc le service grossit. Si je reprends l'exemple précédent, et qu'on essaie de refactor un petit peu, on voit que ce User Account Manager, on peut diviser chaque unité. Le Create, on peut dire que c'est un factory. User Factory, like account Factory. Changer le password, comme ça peut être beaucoup de logique très spécifique, ça va dans un service à part. Tout ce qui est requête à la base de données, on peut aller le mettre dans un repository. On détaillera un petit peu comment ça fonctionne un repository. L'idée, diviser ces petites unités, elles évolueront mieux dans le temps. Et donc, de base, ne partez pas tout de suite sur un manager, c'est une pente glissante. J'avais fait un article sur le site de l'AFCI, l'association francophone des utilisateurs de Symfony, qui est au final assez peu spécifique à Symfony, ne me parlait plus de manager. L'autre extrême est aussi dangereux. Le code spaghetti n'est pas forcément mieux que les codes qu'on appelle ravioli ou lasagne. Ravioli, ça veut dire qu'on va euh, tout découper. On ne fait que des toutes tout, tout petites unités. Donc, au lieu d'avoir des choses emmêlées, ben, on a plein de petites choses. Et puis, en fait, ça devient très dur à suivre. Parce que d'un ravioli à l'autre, on ne sait pas comment aller. Là, j'ai fait un exemple extrême. Qui est que je vous propose un refactor euh, dans le slide précédent. Imaginons qu'un développeur soit allé à fond dans ce domaine-là, il nous a fait un account factory, derrière il envoie un email, mais en fait l'email il l'envoie à travers un notifier qui est derrière a appelé le mailer, et puis changer le mot de passe, ça appelle aussi un email, mais ça repasse par un password de changer un notifier, etc., etc. On a trop de couches, soit indépendantes, soit dans le code de la zone, qui sont les unes au-dessus des autres, et ça devient également assez difficile à lire. Donc, ma méthode et mon conseil pour essayer de trouver l'équilibre de base, c'est d'utiliser un petit peu les frontières naturelles que vous avez dans votre projet. Euh, frontières naturelles, ça peut être vous, ce que vous identifiez qui est technique, ce qui est du métier. Euh, si vous utilisez un framework MVC, ce qui est probablement le cas, il y a déjà une frontière très forte entre les données et puis le rendu. Ça peut être de nouveau en utilisant un framework, un peu le vocabulaire du framework, ce qu'il vous propose comme étant un listener, ce qu'il vous propose comme étant un repository, etc. Un petit tip pour vous retrouver dedans, c'est de regarder le nombre de dépendances de vos services. Totalement arbitrairement, je vous propose d'essayer de viser 3-4. Au-dessus de 4, Donc, sur les 4 euh, dépendances, dites-vous, est-ce que je ne peux pas diviser mon service Est-ce qu'il ne commence pas à faire trop de choses et puis, un dernier point, c'est de ne pas prévoir à l'avance de la généricité. Euh, si vous démarrez un projet, peut-être qu'il n'y a pas, dès le début, euh, besoin de prépa prévoir un service qui peut générer, euh, générer ou gérer plein de types d'objets différents. Attendez quand même que le besoin arrive dans les « requirements » ou que l'on vous en parle, euh, la, généricité, la généricité mise trop tôt, souvent, ça rajoute de la complexité alors qu'on n'en a pas encore besoin. Et puis surtout, euh, le jour où le besoin arrive, vraiment, qu'on a le cas d'utilisation, ben, en fait, on n'a pas prévu euh, ce qu'on a imaginé pour. Une petite règle que je vous recommande euh, au moins de lire et de réfléchir, c'est la rule of three j'ai mis l'article, malheureusement en anglais, mais pour vous résumer, c'est dire euh, avant de prévoir que quelque chose sera réutilisable, et donc très générique, ben, d'avoir au moins euh, deux ou trois utilisations. Enfin, un dernier conseil, c'est de ne pas dépendre du contexte. J'ai repris un exemple quelque chose qui envoie un email, new account notifier. Et puis en fait, l'email, j'ai un site qui est dans plusieurs langues. Donc je regardais dans la requête http quelle est la langue de l'utilisateur que son navigateur m'a envoyé pour lui envoyer un email en français ou en anglais. Le problème qu'il y a, c'est que le jour où ce service-là, vous le mettez par exemple au bout d'une message queue ou alors dans un cron, eh bien ça va exploser parce que vous dépendez de la requête HTTP, et puis vous ne l'aurez plus. Euh, c'est quelque chose auquel il faut faire attention souvent quand on a plusieurs couches de services, et c'est quelque chose où moi je me suis fait mordre au travail il y a moins de deux semaines, on a mis en place le message Q, et puis en fait derrière on a découvert qu'on avait des services qui allaient toucher la requête HTTP, et du coup ça pétait. faites pas comme moi. Dans la présentation, on a un petit peu mentionné le Domain Driven Design. On ne va pas aller trop loin, mais je vais juste vous parler un petit peu d'un concept qui vient du DDD, qui est le service métier. En fait, ils refont, dans le livre référence, Domain Driven Design, par Eric Evans, une définition euh, très précise de ce qu'est qu un service en DDD. Donc, moi, je vais appeler ça un service métier. Un service, c'est une opération exposée par une interface. L'interface fait partie du modèle. C'est le fameux domaine de DDD. Et elle ne contient pas d'état. L'exemple classique, je crois même qu'il est donné dans le livre, c'est euh, on veut faire un transfert entre deux comptes bancaires. Ben, ce n'est pas vraiment un compte qui envoie l'argent, ce n'est pas un autre compte qui reçoit l'argent. On voit qu'il y a une notion métier qui est entre les deux. Alors, c'est le signe qu'on a peut-être un service à faire là entre les deux qui va connaître le compte source, le compte d'arrivée, et puis il va pouvoir appliquer de la validation, gérer des conversions de devises, etc., qui sont des choses qui ne vont pas dans un compte, pas dans l'autre. Si je prends un exemple que vous avez tous vu, je pense, la billetterie de la FUP où vous êtes inscrite, tout ce qui va être de lire l'architecte HTTP, de faire un formulaire, de valider, etc., plutôt de l'infrastructure, de valider les données par rapport au métier. Est-ce que la personne ne s'est pas inscrite en double Est-ce qu'elle a bien rempli tous les champs dont on a besoin pour faire la facture Ça, c'est vraiment du métier. Créer une inscription. L'objet inscription, le construire, est plutôt dans le métier. Enregistrer son inscription dans la base. Alors là, la base, on est plutôt sur l'infrastructure. Puis, composer l'email de confirmation ou un reçu. Là, on peut discuter il y a peut-être une petite partie qui est un peu métier, il y a peut-être aussi une partie qui est un peu infrastructure, l'envoi de l'email. Donc, sur cette gens, vous voyez, il y a plusieurs services différents, puis certains sont des services que j'appelle infrastructure, certains sont des services métiers. La grosse différence sur laquelle la définition insiste pour les services les métiers, c'est qu'il n'a pas de données propres. En DDD, l'idée c'est que les données sont la chose la plus importante de votre application. Les données, le métier qui les accompagne, c'est vraiment le joyau de votre application. Et donc, on ne va pas laisser traîner nos joyaux dans d'autres services. Euh, J'ai mis un exemple assez, peut-être un petit peu caricatural, mais qui montre aussi qu'un service qui a un méta, c'est juste plus compliqué à utiliser. Là, si j'ai un set source, donc il a un état, il a une source. Je parle de mon set full manager, pardon, à, à gauche. Si j'ai un set source, set target, il commence à avoir un état. Peut-être qu'un développeur va se tromper et puis va rappeler le set source, mais du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Puis après, on appelle transfert. Mais peut-être aussi qu'un autre développeur va appeler transfert sans avoir appelé set source. On a plein de cas qui sont un petit peu compliqués. Tandis que si on essaie de base d'écrire un service sans état, sans données, celui qui est à droite, il a une méthode de transfert. En une fois, on passe tout ce qu'il lui faut et il euh, n'y a pas de complexité là. Après euh, toute cette partie euh, de définition d'exemple, on va descendre un petit peu dans l'implémentation, voir comment écrire ce code. En fait, le point le plus difficile, ça va être de trouver euh, vraiment les responsabilités uniques qu'on a dans chaque service, et puis à chaque fois, de leur mettre un nom. Là, l'outil de base, c'est vraiment le vocabulaire, c'est de discuter avec votre chef de projet, pour essayer d'isoler ce qu'il faut faire. Euh, ça peut être un mailer, ça peut être... Payment Processor, issue maker, vraiment essayer d'isoler quelle est la responsabilité qui vient du métier, qui vient de ce que vous devez coder. Dans certains cas, on peut aller chercher les design patterns euh, parce qu'ils nous donnent un petit peu une référence, un livre de recettes dont s'inspirer, qui nous aiguille sur quelles sont les responsabilités qui s'isolent bien et qui généralement sont compliquées. Dans les design patterns, celui que vous avez probablement le plus croisé, c'est la factory. De fait, souvent la création d'un objet, il euh, y a beaucoup de règles. Dans mon exemple, j'ai fait une user factory. Quand on construit un utilisateur, on va vouloir appliquer de la validation. Est-ce que tous les champs qui doivent être remplis sont bien remplis On va vouloir aussi euh, hacher le mot de passe, etc. Donc là, un user factory, c'est très pratique. Ça nous évite d'avoir plein de lignes dans notre contrôleur. Une extension de la factory, toujours sur le domaine de la création, c'est le builder. C'est une version un petit peu plus complexe, on peut dire, de la factory. J'ai pris un exemple qui est un code du framework Symfony. Ils ont un form builder. Vous avez le code du framework à gauche. Puis à droite, vous avez le code que vous, vous écririez dans votre contrôleur, par exemple, si vous voulez créer un form. On récupère un builder. Et en fait, un builder, c'est une factory euh, un peu configurable. On va construire notre objet, mais par méthode. Donc, j'ai mon form builder. où L'exemple, moi que j'ai vu à l'école, c'est le pizza builder. Et puis dessus, je rajoute mon topping. Je peux avoir le choix entre différents topics. Je rajoute ma sauce, mais je peux avoir le choix entre différentes choses, etc. etc. Le builder, lui, a un état, euh, provisoirement, jusqu'à ce qu'on récupère le résultat. C'est le get form, la dernière ligne. Mais c'est juste provisoirement. Le temps de construire l'objet, ça permet de rendre la méthode configurable, enfin de rendre la construction configurable, sans on avoir une méthode avec 15 arguments. Un dernier pattern, c'est le repository. Euh, oui. La définition, ça nous dit qu'un repository, c'est comme une collection en mémoire pour simplifier l'utilisation de la base de données. Donc, j'ai mon article repository, et puis je vais pouvoir lui demander un article particulier, euh, tous les articles, les articles selon un critère particulier, ou alors même, euh, si on fait vraiment l'implémentation académique, pas... Bah, euh, qui est un peu adapté à un certain framework, on peut même supprimer un article. Comme ça, ça permet vraiment de parler qu'à un tableau d'articles, le repository, et pas de parler à la base de données. Voilà pour l'implémentation d'un service. Et pour cette dernière partie, on va regarder l'architecture un peu globale. Quand on a pas mal de services, comment est-ce qu'on les organise, et puis comment est-ce qu'on les fait fonctionner ensemble. Mon but, vraiment, c'est de vous montrer de nouvelles manières de faire fonctionner vos services ensemble. Et Je vais commencer avec un premier euh, pattern qui n'est peut-être pas si connu que ça, qui la décoration, qui est assez simple. Dans le titre, je mets des petites étoiles là pour noter un peu la complexité et puis la, euh, la probabilité que vous en ayez besoin. La décoration. Euh, imaginons, je reprends mon mailer et puis je veux écrire un log quand j'envoie un email. Alors on pourrait dire que on a dans notre mailer, on met les logs, mais peut-être qu'on aura plusieurs couches à rajouter comme ça. On peut prendre notre mailer, basic mailer, dans mon cas, qui est la quatrième ligne de l'exemple de code. Et puis je vais le décorer. Je rajoute quelque chose d'autre autour, qui est mon logable mailer, il ne cherche pas à envoyer l'email. Quand je send dans mon logable mailer, ça log. Et après, derrière, ça s'appelle le mailer qui fait la partie de l'envoi d'email. Donc, décoration, ça permet de rajouter des couches. C'est très utile quand on veut rajouter des choses dans le cas de l'audit, du log, du debug, de chronométrer combien de temps ça prend. Ce qui simplifie un petit peu la décoration, c'est de rajouter une interface. Tout en mon exemple, le mailer interface. Comme ça, dans notre code, on dépend d'un mailer interface. Et puis derrière, on peut décorer ou pas. Ah, une autre manière d'organiser l'appel à ces services, c'est de passer par des événements. Euh, imaginons, là, euh, j'ai un contrôleur. On dispatch un événement. Et derrière, sur l'événement, on a un listener en soi qui est déjà un service, mais qui derrière va rappeler un autre service euh, qui est le mailer. Donc, mon exemple est un peu dans du verbiage vi Symfony, parce que pour utiliser des événements, vous avez besoin soit d'écrire vous-même un, un petit peu de bootstrap, qui est de coder un dispatcher, ou alors vous pouvez utiliser celui de Doctrine, celui de Symfony, celui de Laravel. Ils en ont à peu près tous. Juste un rappel, si vous utilisez des listeners, je vous conseille de vous découper de contexte malgré tout. Euh, découpez vos services métiers des listeners du contexte d'appel. Pour aller encore un petit peu plus loin, lorsqu'on a beaucoup, beaucoup d'événements, cela peut devenir un petit peu compliqué de suivre. Euh, imaginons un article de blog. Puis, à chaque changement de statut, on a envie de lancer un événement parce que quand un article de blog est à relire, to review, dans mon exemple, on veut que quelqu'un vienne le relire. Et puis, quand il est relu, euh, published, on a envie d'envoyer un email pour dire à l'auteur « Bravo, il a été publié ». Du coup, on se retrouve avec plein d'événements envoyés. En fait, c'est assez facile d'oublier d'envoyer ces événements on peut aller chercher le workflow euh, qui va nous permettre de, de représenter un petit peu tous ces changements d'état et surtout d'avoir une systématique où je change l'état de mon article de blog dans le workflow et donc je peux écouter les transitions je peux écouter ce qui se passe je peux connecter et comme ça je n'oublie pas un événement euh, ça nécessite une librairie tierce ou de nouveau quelque chose que l'on code soi-même, c'est systématique. Là, j'ai fait un exemple qui est une image de la documentation de Symfony du Composant Workflow. Enfin, le top de la complexité est peut-être quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est le bus de commande. Le bus de commande, c'est un pattern qui permet de faire matcher des entrées, les commandes à des services qui sont appelés les handlers derrière. Ça va être très très utile quand vous avez euh, plein de commandes qui rentrent de manière différente. Et ça permet de faire un aiguillage derrière pour envoyer au bon handler. Euh, une représentation d'un bus de commandes que certains d'entre vous ont peut déjà utilisé, c'est le message queue. On fait tout rentrer dans le message queue. On peut écouter avec des middleware ce qui se passe dans le message queue parce que par exemple on peut être envie de loguer tout ce qui se passe. Et puis derrière, on a tous nos handlers, derrière la message queue. Ça peut permettre de factoriser pas mal de logique dans les middleware, être assez efficace. Le pattern en lui-même demanderait beaucoup de temps pour être expliqué en détail. J'ai déjà fait une présentation sur le sujet, où je pourrais en parler pendant une demi-heure. Je vous ai mis le lien en bas. Puis ça peut s'implémenter avec une librairie PHP... Par exemple, Tacticians, dont j'en pense beaucoup de bien, qui a un package de, de PHP League, donc là, indépendant de tout framework. Pour finir, on va faire un petit récapitulatif, juste avec les points les plus importants. Un service, c'est une classe PHP qui a une seule responsabilité. Pour diviser cette responsabilité, je vous propose et je vous conseille de séparer le service de l'infrastructure, métier infrastructure, de vous séparer du contexte, donc de la requête HTTP, de la requête et tout, de vous séparer des données. Dans, pour séparer tout ceci, il y a les design patterns qui peuvent vous aider. Si c'est flou ou s'il n'y a pas le besoin, n'allez pas dans trop de divisions, tout, toutefois. Voilà, c'était la fin de ma conférence. J'espère vous avoir fait réfléchir à vos services, vous avoir fait apprendre des choses. Euh, on a maintenant cinq minutes pour faire des questions. Et si vous avez des questions qui vous viennent après la conférence, n'hésitez pas euh, à me mentionner sur Twitter, à 3 marie Et cet été, je vais essayer d'écrire deux, trois articles de follow-up. Euh, par rapport au service, vraiment dans un cadre spécifique Symfony. Je le posterai sur mon blog, ce sera en anglais. Merci pour votre attention. Et maintenant, j'écoute vos questions. Merci beaucoup pour cette conférence, Romaric. Euh, Est-ce que tu seras présent euh, durant le reste de la journée sur Work Adventure également, si jamais il y a des gens qui veulent te rencontrer et te poser quelques questions. Oui, oui. Euh, probablement la majorité de la journée. Pas à chaque instant, mais pas de problème. Parfait. Alors, on a une première question de Quentin. Euh, il a des repositories qui deviennent euh, vraiment très longs. Est-ce que tu as des astuces euh, à lui donner pour les découpler ou des, ou des bonnes pratiques Oui. Euh, alors, c'est une très bonne question. Et c'est juste quelque chose, euh, je confirme, qui arrive souvent. La première notion, c'est que. Euh, dans l'absolu, un repository n'a pas besoin d'être unique. Euh, alors, peut-être que la question est dans un cadre euh, doctrine, donc, parce que doctrine a sa propre logique derrière, et puis, vraiment pour des raisons techniques, doctrine dit qu'il y a un repository par entity. Mais dans l'absolu, on peut très bien déclarer ses propres repositories, qui seront des services en dehors de doctrine, et comme ça, diviser, de dire par exemple qu'il y a... le.. Euh, qu'il y a un repository qui s'intéresse aux utilisateurs que pour les sports. Souvent, quand on va faire des sports, c'est des requêtes assez spécifiques. Hein, que pour les stats, etc. etc. Ça, c'est une première manière déjà de découper un peu les repositories. Et puis, euh, derrière, il y a euh, des patterns un peu spécifiques qu'on peut aller chercher pour, un, pour vraiment une méthode de repository particulière. Par exemple, j'ai parlé du builder. On peut utiliser un builder pour remplacer un, une méthode de repository qui aurait plein, plein d'arguments. Alors là, c'est un peu long à expliquer, un peu verbieux, mais si je peux répondre en texte à la question, après, je posterai un lien vers un exemple de code qui montre comment utiliser un builder pour simplifier une requête vraiment compliquée à la base de données. Parfait. On a le temps pour une dernière question euh, très rapidement une question de Laurent qui demande euh, « Doit-on placer les services dans un dossier spécifique ?» Alors, euh, idéalement, non. Euh, C'est dans des dossiers spécifiques, idéalement, parce que dans une application, on va avoir beaucoup de services qui vont arriver et donc euh, mon conseil, ça va être les services au fur et à mesure qu'on les spécifie, ben de les répartir vers des dossiers qui sont eux aussi spécifiques. Euh, je prends un exemple très symphonique, mais par exemple, on a le dossier Event Listener, on a souvent un dossier Validator Validation, on a un dossier pour les repositories, donc ça va être déguisé vers différents dossiers. Et puis d'utiliser un dossier un peu fourre-tout service, que quand vraiment euh, on n'a que deux services, on peut les mettre dedans, mais essayer d'être plus spécifique qu'un dossier spécifique. Parfait, merci beaucoup. Euh, merci à on vous. se retrouve sur le, le Work Adventure. Euh, on te retrouve également sur, euh, sur Twitter. Donc sur ton Twitter, euh, Romaric Drigon, c'est bien ça Oui, c'est juste. Exactement. Et puis euh, pour les autres, on se retrouve tout de suite pour la conférence de Kevin. Merci à tous et bonne journée, bonne suite de conférences.